je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille, ouais. Donc là, tout va très bien. J'espère en tout cas que vous, tout va bien. Moi, je suis dans un bon cadre. La campagne, pas de bâtiments, pas de gens qui pètent, pas de voitures pourries qui viennent salir l'air qui est en train de rentrer dans mon nez. L'air, elle est saine, là. Hein tout va bien. Et là, je suis en train de me reposer l'esprit après l'information diabolique qui vient de tomber sur nos têtes. Alors là, franchement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je suis allé me coucher paisiblement quand je me réveille. Je vois que Lionel Messi est plus un joueur du FC Barcelone, retournement de situation, c'est fini, Nasser est sur le dossier. Alors là non mais ça, j'arrive pas à y croire. Moi quand je disais Lionel Messi, vas-y, viens au Paris Saint-Germain, je disais ça pour rigoler. Tu vois ce que je veux dire Toi t'as pris ça au sérieux Lionel Messi. Donc ça y est, le Quirico argentin c'est officiel, il joue plus au FC Barcelone. C'est terminé. Alors là, j'imagine même pas comment les Catalans, ils sont en train de se couper les veines. Oh là là là là. Franchement, je suis je suis tellement triste. Oh, je suis triste pour les Catalans. Ils avaient tellement d'espoir dans ce joueur. C'est terminé. Ils ont perdu leur identité. Là, ils vont tous migrer. Ils vont tous aller à la nage vers euh, je sais pas. Allez, on, on se barre de la Catalagne, On est devenu nul au foot. Et en plus, la Liga, il n'y a plus personne. Nasser, il a acheté tout le monde. Il a acheté Ramos. Il a acheté Messi. Il voulait acheter Ronaldo. Et nous, euh, on a qui Il nous reste Vinicius, Suarez. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là Hein Eh oui, mon gars. Bien sûr. Et là, vous allez dire, oui, mais écoute, euh, moi, je connais le, le Paris Saint-Germain. Euh, voilà. Euh, euh, si Messi, il vient au Paris Saint-Germain, ça veut dire que Mbappé, il va au Real Madrid. Non, mais attends. Qu'est-ce que vous me racontez là Vous pensez que Mbappé, il va aller jouer tout seul au Real Madrid là Tout seul contre des Villarreal, Cagliari, je ne sais rien. Cagliari c'est en Italie. Mais j'en ai rien à foutre. Parce que là, là ce que j'ai entendu comme information, c'est vraiment un truc de malade. Bon, maintenant là, je vais parler uniquement à tous ceux qui ont dit et qui ont écrit hein, que Lionel Messi ne viendra jamais au Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne viendra jamais dans ce club sans âme qui est le Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne viendra jamais au QSG. Lionel Messi n'a rien à faire à Paris. Tous ces haineux. Tous ces haineux qui ne connaissent rien de l'histoire de Lionel Messi. Moi, je vais vous expliquer. Parce que Lionel Messi, il est littéralement lié à Neymar. C'est son âme sœur. Footballistiquement parlant, c'est sa femme et c'est son homme. C'est un, un mariage qu'on a là. Ils se font des passes. Ils ne se regardent même pas. Ils se font des... Oh, mais c'est incroyable ce qui va se passer. Des passes Neymar-Messi. Ouh Mbappé qui va trop vite Allez On envoie la balle à Mbappé Un petit but Oh il a raté C'est pas grave Le ballon revient dans les pieds de Neymar Neymar qui fait une passe aveugle à, à Messi Messi qui refait une passe aveugle à, à Neymar Oh là là On va jouer comme des aveugles Ça va être du grand n'importe quoi On va vous On va vous maîtriser On va vous prendre le, la, la tête On va la foutre dans le sol Et puis on va s'asseoir dessus tu comprends On va s'asseoir sur votre tête. Des fois, on va lâcher des caisses. Hein? Bah, Écoutez, euh, euh, faudra boucher le nez à ce moment-là. Mais là, on va s'asseoir sur le championnat. Déjà, c'est ça que je voulais dire. Oh, mais tu crois que Monaco, euh, Lyon... <rire> tu penses qu'ils peuvent rivaliser hein? Avec cette équipe incroyable. Kipembe, Marquinhos, euh, Di Maria, Mbappé, Neymar, Messi, Wijnaldum, Hakimi, Ramos... Ah non, mais c'est n'importe quoi on, « on, on, est, on est où là on est, dans, on est dans quelle vie euh, on, est, on est dans un manga euh, Qu'est-ce qui se passe Ils ont décidé de tous venir au Paris Saint-Germain Calmez-vous Même Ronaldo, il voulait venir. Et en plus, on a longuement hésité. Hein. On s'est dit qui on achète hein On achète la machine qui fait du sport tout le temps Ou bien on achète le petit nain Neymar, il est venu, il a dit hum, « Le petit nain, le petit nain, le petit nain, est, est pour moi oh. Est-ce pour moi, oh. Est-ce est, est, est ma femme. Oh. »